Bonjour c'est Maddy alors j'espère que vous allez bien. Alors la question d'aujourd'hui c'est est-ce que on va retrouver nos libertés. Donc allons-nous retrouver nos libertés Alors je ne pose pas la question euh, savoir euh, par rapport à la vaccination, hein, mais simplement en général si on va retrouver alors nos libertés on va dire vers une vie normale hein, donc nos libertés normales nos libertés habituelles voilà donc allons-nous retrouver nos libertés fusion malheur bon ça commence bien c'est comme s'il si y avait une solidarité dans le malheur, quelque part. Alors, allons-nous retrouver nos libertés. Allons-nous retrouver nos libertés. Alors, le doute, oui. Le silence, oui. La faim et l'amour. Bon, ok. Pour l'instant, ça me répond pas. Ça me montre simplement la... La problématique actuelle, c'est à dire que on se pose des questions en face, alors ça peut être les masques, hein. les masques, le fait qu'on puisse pas communiquer, l'envie de finir un cycle et de revenir à des choses que l'on aime. Hein. J'essaie de vous situer un peu le contexte. C'est la dernière carte du jeu, l'oméga. Donc en fait, c'est vraiment une fin de cycle et c'est vraiment la fin des choses. Donc, quelque part, que les choses se terminent pour qu'on puisse revenir à une vie sociale. Hein, et reprendre notre, notre vie habituelle et faire les choses que l'on aime. Voilà, bon. Donc c'est comme ça que j'interprète le jeu. Alors. Retrouver nos libertés. Alors il y a beaucoup. Alors il y a des doutes, mais il y a aussi beaucoup d'énervement. Hein. Ici, silence et foudre. Donc des choses auxquelles on ne s'attend pas. La sagesse. Et. Et, et, et, et le papier. Et papyrus. Euh... Alors ça peut être la carte de l'étranger, mais ça peut être aussi la carte simplement des des choses des papiers attendez pour l'instant je vois pas sagesse papier ah ben je me demande c'est pas le, le passeport le passeport sanitaire mais oui c'est ça sagesse passeport sanitaire donc faire preuve de sagesse donc être sage je vais mettre les cartons de soi, là être sage et avoir un passeport euh, Allons-nous retrouver nos libertés Alors déjà, il y a la question de passeport qui sort. Il va quand même y avoir pas mal de, de désaccords. Puisque ça va quand même justement contre les libertés. Hein, Puisqu'il y a l'observation. C'est-à-dire qu'avec ce papier, donc pour moi c'est le passeport, hein, je, je l'interprète comme ça, eh bien on est sous surveillance. Donc allons-nous retrouver nos libertés Alors ce qu'on va faire, ce qu'on va, qu va nous dire plutôt, hein, c'est que il faudra faire preuve de sagesse et accepter l'histoire de ce passeport. Donc j'avais déjà parlé il y a, je ne sais pas, en début d'année, hein, je vous avais dit que ça allait être fait donc pour retrouver nos libertés ça va passer par un passeport mais ça va susciter des oppositions et des conflits importants puisque il y a quand même la notion d'être observé bon donc j'ai l'impression que déjà ça répond à, une question, à la question qui fait qu'on va retrouver une, une partie de moins de nos libertés mais en relation avec, justement, ce passeport. Ça, je l'avais déjà dit. Et ce qui va entraîner, donc, des, euh, des oppositions très nettes Il y a des questions de solidarité, ici. Et quelque part, c'est comme si on baissait les bras. Hein. Donc, il va y avoir, certainement, ici, des gens qui vont aller manifester. Mais, euh, mais bon, ça va... Euh, ça va être étouffé, ça, hein, ces manifestations-là. Le feu qui s'éteint. Donc, allons-nous retrouver nos libertés ben, C'est mal parti. Hein. C'est mal parti. Bon, moi, ce qui sort, c'est que de toute façon, le passeport va être imposé, malgré euh, les, les oppositions. Et qu'au niveau de nos libertés, ben non, parce qu'on a des gens qui sont contre. On voit bien ici, on a l'adversaire et la justice. Donc des gens qui ont le pouvoir en plus. Pourtant, il y aura des oppositions, hein. des manifestations, des oppositions, euh, des choses avec de la violence. On voit bien ici, hein, des gens qui vont se retrouver ensemble pour protester. À mon avis, c'est ce passeport hein, qui va... Euh qui va mettre le feu aux poudres, puisque les libertés seront en relation avec ce passeport. Mais l'adversaire, il est puissant, hein Il est puissant. Donc, allons-nous retrouver nos libertés. Bon, bah écoutez, non, hein On va nous mentir. C'est-à-dire que déjà, les libertés que l'on pourrait avoir, au conditionnel, vont être assujetties à ce fameux passeport... Ce n'est pas tellement différent du tirage que j'avais fait, hein, parce que je vous l'avais déjà dit. Et que malgré des manifestations, eh bien, le pouvoir sera le plus fort. Donc non, on n'aura pas retour à nos libertés. Non, on va nous mentir. Il y a énormément de manipulations. Je suis désolée, hein, je, je, je, je, suis pas pessimiste, je suis pas, pardon. Si je suis pessimiste, je ne suis pas du tout optimiste avec ce tirage. Il n'y aura pas de retour aux libertés, c'est pas possible. Il y a une mise ici sous contrôle qui va se faire. Pour aller vers quelque chose de nouveau. Je vais arrêter de sortir des cartes parce que là j'en ai quand même sorti beaucoup avec la triade. On va regarder avec le 32. Hein, C'est un jeu quand même qui est beaucoup plus simple. Voilà, donc j'ai dû me concentrer un petit peu pour faire le tirage avec le 32. Donc allons-nous retrouver nos libertés d'avant Ben non. Clair et net, non. Certitude du non. Alors pourquoi la, la dame de cœur Bien parce qu'il y a peut-être, il va y avoir peut-être une espèce de d'espoir de courte durée des projets des pensées qui vont apporter un peu d'espoir on va se réjouir peut-être un petit peu de quelque chose mais alors ici vous avez l'encadrement hein. pousser un peu les cartes. voilà vous avez l'encadrement ici entre le gouvernement alors ça c'est le président hein. la justice de nouveau le gouvernement enfin les deux hein. la justice le gouvernement le pouvoir officiel et ici euh, le nom net accompagné de la certitude du nom donc c'est un nom appuyé donc non pas de retour aux libertés. Il n'y aura pas de retour à la vie d'avant comme c'était avant. Non. Les choses vont changer Alors, il y aura cette histoire de passe sanitaire que j'ai évoquée qui sera effectivement mis en place que ce soit euh, en inscrivant à la vaccination, les tests, tout ce que vous voulez, hein. mais on va être codé en fait, on va être mis sous contrôle, on va être surveillé. Il n'y aura pas de retour à la normale. Non. Il va y avoir un changement de société qui va se faire. Ouais, voilà, vous avez la carte ici de changement. Les démarches changement qui vont être mises en place. Vous voyez, donc il y a bien des changements qui vont être mis en place. Pour beaucoup de gens, pour la population... Mais alors c'est pas pour bien, c'est pas bon pour nous, valet de pique. C'est pas bon pour nous parce que euh, vous avez ici. Hein, euh... Alors c'est un peu la police. Hein. Ici. C'est la police le valet de pique. Avec le bâton pour, euh... bah, pour battre. Donc contrôle, contrôle. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questions. Je suis désolée, ce je... n'est pas des bonnes nouvelles. Mais pour moi, il n'y aura pas de retour à la normale. Et pas de retour à nos libertés. Merci euh, de me suivre. N'hésitez pas à, à me poser vos questions ou des demandes de tirage. Il n'y a aucun souci. Euh, ça me... je, je le ferai avec plaisir. Voilà. À bientôt. Au revoir.